Allez, je fais la vaisselle je vais allumer un peu l'eau voilà et voilà euh... je vais m'occuper des petits oh j'ai laissé couler l'eau qu'elle était en l'air ah, arrête de faire couler l'eau euh, Alexandre c'est pas un jeu Oh. Change les couches de tes soeurs. Ok. Je, vois pas, là. Je, suis pas je suis en train de pas regarder. Hop, et d'une. Et de deux. C'est euh... bon, je m'en suis. Oui. Okay, tes soeurs bien. sont propres. Bonjour. Lily et Lucie. Bon, euh... Toi mon petit Alex, il va falloir qu'on qu t'amène euh... à l'école, hein Ouais, l'école, l'école, l'école. On, on est les plus riches. Alors, tiens-toi bien. Une voiture qui va super vite. super vite. Une voiture qui va super vite. Tu veux laquelle aujourd'hui euh, La lambeau. La lambeau Bonjour, j'ai devant. Par contre, quand tu, on aura ta soeur, tes soeurs euh, et qu'elles iront à l'école, il va falloir qu'on utilise euh, ces voitures très rarement. Oui. Le, surtout faire la limousine. Voilà. Vas-y, Alexandre. Et tiens-toi bien. Oui, merci. Mme. Ne fais pas le petit. Euh, le petit riche. Hein, tu es riche, mais ne fais pas le petit. Voilà, petit malin. Bon. Je rentre à la maison. Les deux petites. Ils sont. Bon, elle lol, elle lol. C'est quoi, oh non, c'est elle lol. No. Voilà. Ah. Allez, fille. Vous, c'est l'heure de, de votre petite promenade. Je vais sortir la poussette. Allez, je vous prends toutes les deux. Lily et Lucie. Dans la poussette. Et voilà, c'est parti pour la petite promenade. On va passer devant l'école de votre frère. Euh, je vais fermer les fenêtres. Voilà, parfait. On y va. Ouais, bah oh ouais, bah ouais, bah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Bah ouais, bah ouais, bah ouais. Bah ouais, bah ouais, bah ouais. Ouais. Allez les enfants, là il y a votre frère. Salut euh, Ça va Tu viens à l'école euh, cet après-midi Je faire un concert. Ouais ouais, je vais aller à l'école, t'inquiète pas. Ok. Euh, bah tu viens là -bas. Allez, bye. Bye, bye. Allez. Mmh. on va, les enfants ah, Ça vous dit que cours. tout à l'heure, on aille dans le restaurant le plus cher de la ville mmh. Oh, que oui, ça vous Oui, j'ai compris que c'est la gym. On va aller rechercher mmh. votre frère pour manger. À la gym Oh Oui Alexandre Oui, maman? Royal veut royale veut viennes tu viennes. Nous manger devoir manger dans le, dans le restaurant le plus cher de la ville On t'attendons. Oui. C'est bien pour laprès <truits> <truits> <truits> yes parce enfin, Allez on on clique on clique rice Et go, la course, la course on y va ouais allez ouais ouais ouais ouais ouais ouais Alexandre. ouais ouais le ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais Allons-y ah okay. ah, J'en ai marre. Oh, je vais regarder... le feu, je me Oh, tu es je vais aller chercher Alexandre. T'as bien avec tes sœurs. Mmh. Oh, c'est bien la nouvelle intro. Oh, miam, miam. Ah euh, non, vous, vous ne mangez pas ça, vous êtes encore trop jeune. Le bibi, c'est vrai. Je vais vous le donner. Miam, miam, miam. Miam, miam, miam. Miam, mien. miam, miam. C'est très bon. Je vais reprendre oui. les sœurs. Jumelle. Oui, Lucie. Alex, tu veux monter Ah non, non, t'es encore. es trop grand. J'allais te poser, proposer si tu voulais monter avec tes sœurs, mais tu es trop grand. Ah oui, j'ai besoin. De... Allez, on te ramène à l'école. On va bah, aller voir le coup. Attends, je vais appeler notre pote. Ouais, mais ne reste raconte. pas en plein milieu de la route. Oui. Attends, je rappelle à deux secondes, je suis en plein milieu de la route. Alors comment s'appelle ton pote euh, Alexandre Bah il s'appelle Caroman. Euh, Caroman. Est-ce qu'il est à fond sur la richesse ou c'est juste un ami C'est un ami. Oui. Très bien. Qu'il ne devienne pas ami juste pour ta richesse. Allez, travaille bien mon chéri. Oui. Allez, nous on rentre à la maison. C'est parti. On va se dépêcher. Allez, nous y sommes. Vous allez pouvoir vous coucher parce que vous êtes très fatigué à ce que je vois. Vous avez bien mangé Bah oui, hein. Allez, mes pitchounes. Hop. Boum et boum. Oh, tiens. Hum. Euh les, les, les, je vais préparer toi, le danger pour, oui. pour tout à l'heure, je vais juste d'abord passer l'aspirateur. Oh. Voilà. Alors tu viens Allez vite, ça va bientôt commencer mais. ça va bientôt commencer les... les... les... les... les... les... bientôt... ouais... pour l'autre. Bien. ouais il arrive... ouais t'arrives ok... bye... premier étage... fait... Mm -hmm. Merci à tous de venir ah, ouais, bon. merci à tous de venir pour le concert de guitare électronique euh, je vais vous présenter euh, alexandre qui est moi même euh, du coup il arrive mais il de la se chambre des quand il ce se sera prêt au revoir oh. okay. Et celle-ci. Et enfin la série. Et bon, bonjour les amis. Moi je m'appelle Alexandre et je viens vous chanter une petite chanson. Oui oui oui oui. La ouais. petite chanson. Ouais, ouais, ouais, ouais. une La petite, ouais, ouais, ouais, ouais. petite chanson. Allez c'est parti. Voilà, Tiens, des... ah, merci. Voilà. la ten la ten ten ten ten Bon, tant que Lily et Lucie dorment, tout se passe bien. Il doit rentrer à l'école. Il doit rentrer chez moi. Je prends le bus. Ah bah c'est maman qui arrive aujourd'hui. Ah, ok. Allez Alexandre, on se dépêche. Ah. Ils tu encore te laver et te coucher. On n'a pas que ça à faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, en plus, les factures sont arrivées. Maman, hum, oui, c'est moi. Et tout se dans la voiture. Oui. Je vais chercher un truc. Ah, oh, j'ai oui. un truc. Vas. Ben, ah, c'est bon, j'ai trouvé. Tu te dépêches, parce qu'on n'a pas que ça à faire aujourd'hui. Moi, bon, j'ai trouvé. J'avais posé mon téléphone j'ai prépar. Je l'ai plus. Il était dans la boîte à dents. Allez, va te doucher. Mettons un pyjama, on n'a pas que ça à faire. Les filles, elles dorment, je vais les mettre au lit. Alors, on va commencer par toi, Lily. <muches> <Au doudou. muches> Une de fait. Maintenant, on va aller chercher Lucie, sa sœur jumelle. <muches> Là, Alexandre, fais de beaux rêves avec tes soeurs. Oui. J'entends encore l'eau couler. Oh, il a laissé l'eau couler, c'est pas grave. Euh, moi aussi, je vais me doucher. Voilà. Hop. Et je vais me changer. Boum et bim. Que dormir. Et barvir. Pour l'instant, là-bas, dort. Tout va bien. Allez, au doudou.